Salut, c'est Alex de Be Wild and Free. Comment ça va aujourd'hui? Le sujet de la vidéo, la rentrée. C'est une vidéo qui va te rappeler, du moins je l'espère, des bons souvenirs. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche sous la vidéo et de partager si le cœur t'en dit. Alors, on y va! C'est une nouvelle saison qui commence puis pour plusieurs euh, renouveau. Un nouveau début pour relancer sa business. Dis-moi, est-ce que tu débutes l'automne avec des nouveaux produits? As-tu été en communication avec des fournisseurs dernièrement? Est-ce que tes listings sont à jour? Les descriptions de tes listings, est-ce qu'elles reflètent adéquatement tes produits que tu vends? Est-ce qu'ils sont invitantes? Est-ce que ça donne envie ou plutôt ça donne envie de passer au prochain, prochain produit? Ça fait beaucoup de questions. En voici d'autres. Est-ce que tu débutes l'automne? en forme mentalement et physiquement. Est-ce que tu es enthousiaste à l'idée d'entamer les quatre derniers mois de l'année Est-ce que tu es emballé Et ma favorite, es-tu heureux Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était quoi la rentrée lorsque tu étais, disons, un peu plus jeune Tout cet enchantement là, de commencer quelque chose à neuf, une nouvelle année. Euh, on avait des nouveaux amis, des nouveaux professeurs, une nouvelle matière. Si tu prends le temps de y penser quelques secondes, de te souvenir, dans le fond, que tout ce qui entourait ça, cette petite magie-là, n'est pas disparue. Elle est ancrée en toi quelque part. Tu dois être allumé par ton projet de faire grandir ton entreprise dans les prochains mois. Réalisons que pour ceux qui débutent en mode épuisé, dérouté et même insatisfait, bien, le chemin risque d'être un petit peu plus pénible. Euh, C'est sûr que des milliers de personnes débutent l'automne avec des super projets et sont emballés. La plupart d'entre eux vont être à la recherche d'un nouveau produit qui va partager leur passion, leur désir et même leurs besoins. Un produit qui va pouvoir, en fond, combler leur manque. Une des innombrables qualités requises pour être un entrepreneur à succès, c'est le talent de pouvoir débuter ce que j'appelle recommencer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à partir de zéro. Indépendamment du succès passé exceptionnel, ou pitoyable, il faut repartir à zéro avec la même énergie, la même fougue qu'au début. Choisis aujourd'hui de faire ce changement-là et pour les quatre prochains mois d'être puissant. Sur ce, bonne réflexion. À la prochaine. Ciao tout le monde!